Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Hello everybody, it's Emma from Koh Samui. J'ai décidé de commencer une série de vidéos concernant les plages de Koh Samui. I started today a series of videos about the different beaches on Koh Samui Island. Commence aujourd'hui par la plage de and Noi. À quoi ressemble Koh aujourd'hui C'est parti Je commence aujourd'hui par la plage de Noi. Pour vous donner un point de repère, c'est la plage qui se trouve devant l'Impiana Hotel. Et je vais vous mettre aussi la carte de Costamouy. Shawanoi Beach is this part. Shawanoi, la plage de Shawenoi est cette partie. C'est une très jolie plage, assez large, avec du sable fin. Quelques endroits plus locaux, euh, avec ce petit salon de massage qui était installé ici. Auparavant, il y avait un petit resto, mais je ne sais pas s'il si a réouvert. On se trouve ici sur la partie est de Kosamui. attention à ne pas confondre avec la plage de Shaoeng, qui se trouve plus au nord, un tout petit peu plus au nord par rapport à celle-ci. Uh, be careful not to confuse with the other beach of Shaweng, which is a little bit north. Comme je vous le disais, c'est le début d'une longue série, puisqu'il y a de nombreuses plages à Koh Samui. Comme vous le voyez, il y a quelques rochers ici, mais ce n'est pas la côte la plus rocheuse. Voilà, une des plus jolies places de Samui selon moi, mais il y en a beaucoup, et beaucoup qui me plaisent. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a très peu d'accès, ce qui permet d'avoir moins de fréquentation, forcément. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Dites-moi dans les commentaires si ce type de série vous intéresse. Je la commence aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de plages à Koh Samui. Donc donnez-moi un petit peu de temps, il faut aller tourner et faire le montage des vidéos. Je vous dis à bientôt Bye bye